classiquement sous ces équipes, c'est des projets euh, sauvages, et euh, pas forcément très durs techniquement, euh, mais où on va chercher vraiment des euh, projets originaux. Donc moi c'était la première fois, je pense, que je restais 20 jours dans un endroit aussi sauvage, où on a vraiment croisé personne, il n'y a vraiment personne. Bah, ça restera quelque chose de, de marquant, de voir euh, comment, comment on la prépare. Comment on s'y prépare même euh, mentalement, et puis par rapport à ce qu'on a préparé, bah, comment on le vit euh, euh, une fois sur place. Prévoir un mois de nourriture, surtout en gros groupe à 7, ce genre de choses, ça, ça. Ouais, C'était des choses que j'avais jamais fait, et du coup, qui, le fait d'avoir une première expérience, je pense que ça, ça apporte pas mal si, si jamais euh, on refait quelque chose de cet ordre-là. Regarde, mais il bouge encore! Hein le fait qu'on soit sept, qu'on ait beaucoup de bagages, qu'on soit difficilement mobile et tout ça, en fait, il faut on peut pas, peut pas se dire on verra sur place. Et donc c'est vraiment tout anticiper. Il y a énormément de choses à gérer. Je pensais que ça prendrait du temps, mais pas autant que ça. Parmesan. Parce que moi quand même j'aime bien sel poivre les patates d'un thé avec un petit peu d'huile d'olive et du parmesan si vous voulez. Si on Très qui nous a donné quelques infos sur, sur cette partie du Groenland. Euh, où il y a eu pas mal de ski de randonnée finalement et très peu d'alpinisme et sais nous disait que ça lui semblait intéressant en matière d'alpinisme. On a récupéré quelques images. On a eu une grosse aide logistique et en termes d'information par Marc Lavaroni. Alors euh, donc on a dormi une première nuit à Manitstock et ensuite le lendemain on a commencé nos préparatifs. Donc il a fallu faire euh, beaucoup de courses, donc beaucoup de vivres pour nos 20 jours en autonomie euh, dans le fjord. Ensuite charger nos 450 kg de bagages plus euh, nous les 7 personnes. On a environ 4 à 5 heures de bateau, donc c'est du speedboat, c'est pas un petit bateau de pêcheur, donc ça va un peu plus vite. Et euh, la météo, elle n'est elle est pas au top. Il neige un peu, il y a du vent, donc la mer risque d'être un petit peu agitée. Et heureusement, on a Antoine Pechet, un marin extraordinaire avec nous, donc on est vraiment rassurés. N'ayez pas peur les filles, la mer va être un peu tourmentée. Nouveau, donc manip en sens inverse, c'est-à-dire décharger euh, tout le bateau euh, vers euh, la plage. Euh, donc on a fait une sorte de chaîne euh, où on se passait les affaires là, euh, dont un qui était un peu euh, un pied sur le bateau, un pied sur les rochers, un peu en équilibre. Et donc on a tout débarqué. Kouyama <rire> Pas de line, vous revenez. <rire> Et après il a fallu monter euh, toutes les affaires euh, pour monter le, le camp de base. Donc on a d'abord fait un petit repérage à pied en laissant les affaires en bas. Et on a trouvé euh, un bon gros plat euh, à, quoi à 150 mètres euh, à peu près de, euh, du bord de l'eau. Et donc là on a commencé les allers-retours avec les affaires. Et euh, pendant que certains faisaient les allers-retours, les autres commençaient à monter les tentes, à creuser pour installer le camp. Et donc le camp, il est sur un petit replat, il y a un lac à côté, de l'eau qui coule, donc c'est assez, euh, assez paradisiaque, il manque juste des euh, cocotiers. On mais... a euh, en fait. commencé un peu du repérage, donc on est monté un peu au-dessus du camp pour... Euh, avoir un peu une vue sur les sommets qui étaient autour. Donc euh, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est vraiment explorer les environs, voir les possibilités et après comprendre un petit peu comment marche euh, la météo ici, comment marchent les conditions. Euh, on s'est rendu compte que les conditions étaient très différentes de chez nous. Et pour essayer de tester un peu le rocher, les conditions et tout ça, on a fait le petit sommet qui était juste au-dessus du camp. Une sorte d'arête un peu large. Par contre, on a porté les skis pas mal pour aller au sommet. Et on s'est pas mal enfoncé dans la neige, c'était quand même une bonne bartasse. On avait repéré du coup euh, au jour d'avant un, un couloir. Donc on a descendu... Euh, ce fameux couloir, je crois bien pour ma part, est mon premier couloir à ski euh, en pente un peu raide, donc euh, je faisais pas la fière. J2, donc après-demain, très mauvais, <rire> euh, vrai ouais. beaucoup de précipitations euh, supérieures à 20 mm oh et avec et du coup on a pris un petit déj spacieux, hein. euh, la tente nous, euh, nous revenait un peu sur la tête. Ouais. Et puis euh, capitaine Pechet euh, et euh, lieutenant Bouquet des Chaux ont donné l'ordre d'abattre la grande voile. Mmh. Du coup on a tout remis dans des sacs, on s'est aperçu qu'en fait que démonter le camp ça nous allait nous mmh. prendre à peu près deux heures puisqu'en une demi heure on a essayé de ranger de la tente. <rire> Donc bah là où on est dans l'expé, ça fait deux jours que le soleil est de nouveau à moitié parmi nous. Donc hier on a profité pour se dégourdir les pattes et puis aller repérer un autre itinéraire, parce que le, le, en fait, le mauvais a apporté énormément de neige. Du coup ce qu'on avait repéré au départ c'est plus trop fréquentable. Et hier on est allé faire un repérage pour, pour la journée d'aujourd'hui. On avait attaqué la trace hier, du coup le matin ça allait bien et puis ensuite, ensuite il a fallu se relayer et il y avait pas mal de neige, voire énormément de neige. Euh, on se posait quelques questions et étonnamment ça nous a paru assez stable donc on a décidé de poursuivre. Euh, on a brassé, brassé, brassé, pas mal et puis euh, après en rejoignant les aiguilles, un petit peu de mixte, un petit peu de de passage sympathique et on a pu atteindre cette fameuse église de gauche. Donc on était super contents, c'était une super journée. Oui, Catherine <rire> Je croyais que c'était Jim Morrison. un autographe Cathy, un autographe On est parti vers 5h du matin du camp de base pour pouvoir se retrouver à la bonne heure dans le premier couloir qui nous permettrait d'accéder à l'arête et au sommet qu'on voulait atteindre. salut Et ensuite, on a tiré vers le sommet à droite par une grande traversée. Donc là, on était encore détrémant à 60 mètres. Et là, il a fallu faire la trace. Il y avait énormément de neige. Ça brassait beaucoup. Donc ensuite, nous, notre objectif, c'était rejoindre le col euh, au bout de ces arêtes. Euh... Auquel on était allé avant en ski, on avait essayé de repérer un peu la, la fin. là, euh, à partir de ce sommet, bah, il a fallu commencer à vraiment euh, la chercher notre itinéraire euh, au mieux pour la descente. Donc c'est jamais évident parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc du dessus, on a essayé de, de visualiser les endroits qui étaient le plus, plus intéressants, plus faciles pour désescalader, pour essayer quand même de, de limiter les rappels. Là, tu n'y est pas si mal sur relais bon, Heureusement c'est toi qui as planté le piton et pas moi, quoi. Sinon, je suis un peu <rire> ouais. Tu vois qu'on va plus loin ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça trop trop cool de euh, t'es là et puis tu te dis ce que ça passe quoi. Tu cherches. et Je sais que C'est excitant. On est parti pour l'ascension de notre petit servin. Donc on a commencé l'itinéraire en longeant le fjord, en longeant la mer. Et là, on a vu une baleine qui nous a fait l'honneur de sa présence. Ensuite, on est remonté un petit peu dans des pentes un peu expo, parce que s'il y a chute, on tombe directement dans le fjord. Donc on est remonté un peu ces pentes, on est arrivé dans des belles combes. On a remonté des petits cols, une petite arête en rocher et ensuite un gros plateau avec des corniches énormes pour arriver ensuite au, au, à notre sommet du Petit Servin qui fait environ 1600 mètres d'altitude et là une vue juste extraordinaire sur, euh, sur le fjord, sur toutes les montagnes qu'il y a derrière, des gros glaciers suspendus. C'était une journée euh, extraordinaire. On va se faire un festin ce soir. <rire> <rire> bon, celui-là faut la battre hein, maintenant. Hein. Ouais, ben là faut faire ouais. bah, Pour la partie pêche, donc euh, j'étais très fier de moi. J'ai réussi à ramener quand même euh, deux poissons. wa wow, Non. Oh oh, Mon Dieu. En règle de Ok. Moi je vais faire mettre ça de vous prenez. Vous avez des là en visite Vous prenez une So Cordella, what are we today Today we're going will to try to go to the top of this mountain, the Grand Aiguille, with our coach Antoine Péché and the rest of our team, Laurita and Odina. Ok, je vais te rencontrer dans quelques temps probablement sur la route que tu vas, tu vas ouvrir Oui, j'y ai Bye bye Alors Rose, on se promène toute seule Oui, hey, yeah. <laughs> oui Une balade à du On est monté assez vite, au, je ne sais pas, peut-être un peu plus de la moitié, peut-être jusqu'aux deux tiers euh, de la face sans s'encorder en remontant ces pentes de neige en les suivant au plus haut. On a fait une première longueur en mixte un peu mal commode. Pas trop dur mais pas très commode. Après on a traversé pour rejoindre le fil de l'arête. Donc là il y avait encore des pentes de neige toujours avec un peu des roseaux en mixte jusqu'au sommet. Bah ouais, ça... Génial C'est pas facile, facile. Qu'est-ce que tu peux dire de cette sortie eh Écoute, euh, ça monte, ça monte. Hein. Je suis un peu inquiète pour la descente, mais voilà, la, la météo est au... très stable, au grand beau, grand bleu. Alors ça met un peu la pression Ah, un petit coup de pression. Voilà, le retour dans la neige et brouillard. Hello Elise, hello, salut. Okay. on the face, you know. So we with the coach. Yeah. The name is Sergei. Sergei, I oh, Sergei, okay. okay. And we are with Baty, okay. Batyko, <laughs> Mon nom Allez, prête à piscine. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Les voilà. Merci Ferrero Rocher d'avoir fait des pots de Nutella d'une contenance de 1 litre avec un embout large pour pouvoir essayer à pisser dedans. D'accord. Donc les dents en chausson. Perché sur son caillou là. Mettre perché sur son caillou perché. <rire> Tenez en sa main un réchaud. Alors, Alors Et bien, euh, Ça marche pas du tout. Attends, comment bon. ça et euh, à ma grande surprise, euh, ils acceptent pas de, euh, de passagers dans les conteneurs. Mais tu leur as que qu'on n'avait pas d'autre solution euh, qu'il fallait non. absolument qu'on rentre Pas de passagers. Mais pas comment passagers. on va faire ah, Moi, je vois plus qu'une seule solution. Oui. Et bah, ouais. voyager clandestinement. Je je vois pas. Il est 17h43. D'accord. Cette montre, ça fait maintenant une semaine que je l'ai et que je ne l'ai pas rechargé, et la batterie tient toujours. Il fait pas chaud. Il y a des bruits bizarres, oui. avez... c'est un peu noir aussi.